Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une fois de plus, une fois encore, il m'est agréable de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle du CRDP pour les vieux Montpelliérains comme moi. En répondant nombreux à l'invitation de la Fondation Abbé Pierre pour la déclinaison de son 21e rapport annuel sur le mal-logement, vous n'êtes pas venus simplement pour satisfaire une démarche désormais coutumière dans cette ville de Montpellier depuis plusieurs années. Vous n'êtes pas venu aussi pour rendre hommage à notre fondateur qui nous a quittés pour ses longues vacances, comme il disait, voilà maintenant 9 ans. Non, vous êtes là pour concrétiser l'intérêt que vous portez de façon institutionnelle, professionnelle ou associative aux problèmes récurrents dont souffre une grande partie de nos concitoyens, la difficulté de se loger dignement dans notre pays. Cette année, le 21e rapport de la Fondation Abbé Pierre s'attache à démontrer que le mal-logement a des conséquences graves sur le quotidien des populations les plus modestes ou les plus démunies. 3,8 millions de personnes mal logées, privées de domicile personnel, ou vivant dans des conditions très difficiles, connaissent des répercussions douloureuses, notamment sur leur santé. Ce rapport a été présenté au niveau national le 28 janvier dernier. Vous en avez eu sûrement quelques échos, tant a été grande de l'implication des médias pour annoncer les grandes orientations de ce rapport volumineux. Mais rapport qui fait référence pour tous les responsables politiques ou professionnels. Alors, pour vous faciliter la lecture de ce document, qui, comme chaque année, vous sera remis à la fin de notre rencontre, nous accueillerons ce matin Joaquim Soares, directeur du développement territorial à la FAP. Il nous présentera les éléments principaux du rapport, tandis que dans une seconde partie, deux tables rondes avec des témoignages d'acteurs régionaux aborderont les problèmes découlants du lien qui existe entre santé et mal logement. Merci Joaquin d'être parmi nous ce matin. Ta fidélité à l'agence régionale de Montpellier nous touche et nous témoigne de l'unité existante entre la délégation générale de la FAP à Paris et ses agences régionales. L'an dernier, que dans un contexte politique assez particulier, en raison des élections électorales, nous n'avions pas eu de responsables politiques ou d'élus lors de notre rencontre. Cette année, je note et je les salue tout particulièrement la présence d'un certain nombre d'élus. Et en même temps, je me permets de vous présenter et les excuses de madame la présidente de la région, monsieur le président du conseil départemental de l'Hérault, de monsieur le maire et président de la métropole de Montpellier, qui, retenus par d'autres obligations, se sont fait représenter, et je salue également leurs représentants. Je disais que cette année, cette présentation est placée sous le signe, malheureusement, de la non-continuité gouvernementale en raison de la succession rapide des responsables ministériels. À Paris, le 28 janvier dernier, lors de la présentation nationale de ce rapport, Cécilia Pinel, encore ministre logement, qui a décliné les intentions gouvernementales à venir. Aujourd'hui, vous le savez, une nouvelle ministre est en fonction depuis la semaine dernière. Emmanuel Goss est la troisième ministre du Logement depuis l'élection de l'actuel président de la République. Alors qu'elle fait déjà l'objet d'attaques en tout genre, souhaitons-lui bon courage durant cette dernière ligne droite avant 2017. Espérons surtout qu'elle pourra redonner de l'élan à la loi Allure et à la politique du logement en faveur de notre pays pour tous ses concitoyens. Dans un article de presse récent, on pouvait lire les chiffres fournis par le ministère du Logement, à savoir 109 000 logements sociaux ont été financés en 2015, mais seulement un quart destiné aux ménages les plus modestes. Vous le savez, les logements HLM se divisent en trois catégories, PNLAI, PLUS et PNLS. Les trois quarts des logements sociaux financés l'an dernier sont des plus et des PLS. Le logement pour les plus démunis coûte trop cher. Il ne représente que 4 du parc actuel. Notre pays traverse une crise grave. Nous ne pouvons pas ignorer les drames et les radicalisations en toutes sortes mais il se situe aussi parmi les plus riches au monde. Alors il faut que nos hommes politiques prennent leurs responsabilités avec courage et dignité. Il nous appartient de leur rappeler leur engagement en faveur de ceux qui en ont le plus besoin. C'est l'objectif de notre rencontre de ce matin. Si la Fondation, avec Pierre, exprime au travers de ce rapport son désenchantement, il nous faut, comme le faisait notre fondateur, faire éclater notre insolence mesurée. Aussi, comme l'an dernier depuis cette même tribune, il faut redire, monsieur le préfet de région, messieurs les préfets de département, usez de vos prérogatives face aux maires récalcitrants qui ne construisent pas de logements sociaux dans leur commune. Mesdames et messieurs les parlementaires, vous êtes nos législateurs. Élaborez des lois qui prennent en compte la réalité des possibilités de nos concitoyens. Mesdames, messieurs les élus locaux, logez en priorité les ménages à bas revenus dans tous les quartiers de nos villes pour faciliter la mixité sociale. La Fondation Abbé Pierre ne se contente pas de mettre en lumière ce qui ne va pas. Elle veut présenter, tant au plan national que régional, des propositions. Il m'est particulièrement agréable de vous annoncer qu'en étroite collaboration avec nos associations partenaires dans un premier temps, puis avec tous ceux qui voudront bien se joindre à nous, nous allons inaugurer dans les jours qui viennent une plateforme d'accès aux droits liés à l'habitat. Je laisse à Frédéric Moser, notre directrice de l'Agence de Montpellier, le soin de vous en dévoiler en fin de rencontre les modalités. Je souhaite qu'à travers cette initiative de la FAP, qu'elle soit le gage d'une réelle volonté de mettre en commun toutes nos énergies pour faire reculer dans notre région le mal-logement. J'espère qu'en raison d'un nouveau découpage territorial que nous connaissons, nous puissions être auprès de nos responsables politiques régionaux des interlocuteurs écoutés. Car, comme vous le rappellera la rétrospective en image de l'année 2015 qui va suivre, la lutte contre le mal-logement est loin d'être terminée. Au nom des salariés et des bénévoles de l'Agence Languedoc-Roussillon, que je remercie chaleureusement pour leur implication au succès de cette rencontre de ce matin, je vous redis combien votre présence très nombreuse ce matin dans cette salle nous motive pour continuer le combat de la baie contre le mal logement dans notre région et pour combien nous souhaitons vous compter à nos côtés pour les jours à venir. Je vous remercie de votre attention.